Mesdames et messieurs, avant de commencer cette émission, je vous demanderai de sortir vos pas sanitaires pour une vérification. Tchou Mais non, je déconne euh, Range tes papiers <rire> Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 27 juillet 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro, on vous rendez-vous deux fois par semaine, tous les mardis et vendredis, pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone. Films et séries télé, des reviews à venir, By GLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. Et pas besoin de passe sanitaire, bien évidemment. T'as eu peur, hein Ah, tu l'avais pas, hein Tu l'avais pas encore, hein <rire> ouais, c'est pas grave. Allez, comme toujours, on commence l'émission avec une spéciale dédicace à nos tipeurs, je rappelle, la seule émission qui est auto-financée par sa communauté. Plus on a de café, plus on a d'émissions, et oui Enfin, grâce à Sébastien. Sébastien qui a mis un gros coup de de, crève, de café quand même. Hein. Et puis, comme on en a perdu en route, eh bien, Cisco, il est venu il a dit, voilà, je mets ce qui manque. Donc, merci à Cisco, merci à Sébastien Paulet, merci à André Mota, encore une fois à Sébastien Paulet et à C'est Moi Cool, qui ont quasiment fait le, la, moitié, la moitié du boulot, euh, la moitié des cafés, encore une fois. Merci à vous de faire cette émission. Ouais, on remarquera qu'il n'y a que 44 tipeurs qui font vivre cette émission tous les mois. Bah, on les remercie pour ça encore une fois, et c'est vrai qu'un petit effort de chacun permettrait peut-être d'en faire plus, peut-être faire un peu mieux, et surtout de soulager les autres, enfin la fine, le financement des autres. Donc merci encore une fois, bah, merci beaucoup encore une fois à Sébastien Paulet, à Cisco, à André et à C'est Moi Cool qui sont mes cinq derniers, et enfin tous ceux qui sont dans la liste en bas, qui font partie des 44 tipeurs, qui font vite cette émission. Et rien que pour ça, bah voilà quoi, je veux dire, 44 mecs qui font vu l'émission, ça fait plaisir. Voilà. Sauras-tu le 45e, voire le 46e, ça dépend que toi, tu peux mettre un café, un bal, c'est pas grand-chose. Et pourtant, si tu restes cette émission toutes tout les deux fois par semaine, bah tu peux te dire que ça les vaut quand même. Un bal pour 8 émissions par mois. Ça, ça, ça me paraît bien voilà bon allez comme toujours une spéciale également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission on est bien hein on est bien tintin là qu'est ce qu'on est bien qu'est ce qu'elle est bien cette émission à ah, au niveau des pouces en l'air vous me régalez à chaque fois on est entre 100 là on a fait 193 pouces en l'air pour la dernière mission c'est royal et merci à tous ceux qui mettent des commentaires alors vous avez... <rire> il y en a d'entre vous c'est des acharnés c'est pas un commentaire qu'ils mettent ces cinq six commentaires sur toutes les vidéos ils mettent un commentaire comme ça et merci qu'ils mettent des commentaires sur les deux chaînes. C'est-à-dire, vous pouvez aller sur GLG Review, sur GLG Vidéo. Franchement, ça fait du bien. Déjà, on voit des commentaires. Moi, ça me permet de répondre. Ça fait augmenter le nombre de ratios de commentaires, le nombre de... Et peut-être que vous aurez vu... Les vues prennent aussi un petit peu, Vous voyez comme quoi c'est vraiment un mix de pouces en l'air, de commentaires et tout. Donc voilà, si euh, peut-être que c'est en train de prendre pour de vrai, peut-être que c'est un soufflé comme ça et que le ballon va exploser. Mais si c'est en train de prendre, eh ben bah dites-vous que c'est grâce à vous, c'est grâce à vos pouces en l'air et grâce à vos commentaires. Merci encore une fois à cette communauté incroyable et à tous ceux qui prennent le temps d'aller mettre des commentaires et tout. N'importe que ça soit, allez, je prends tout, <rire> même les tickets restaurants. Hein. Non, je prends pas les tickets restaurants. Voilà. Donc merci encore une fois beaucoup à tous ceux qui mettent des pouces en l'air, les commentaires. Et tous ceux qui sont abonnés Restez abonnés à GLG Vidéo Et GLG Review encore une fois Ça fait extrêmement plaisir Il y a de l'engouement là, là oh, C'est pas parce que c'est l'été qu'il qu ne faut rien faire C'était pas, pas ça la pub Bon c'est pas grave Allez on commence avec les news du jour puisqu'on a bien parlé. Alors, alors je me suis rendu compte que Nico avait mal mis la fiche et tout. Ouais, il fait que des conneries en ce moment. Il fait que des conneries. Il, il tient pas la pression. Parce que il y a du boulot. Il y a du boulot et il tient pas trop la pression. Et il fait des conneries. Bah bon après, c'est normal. Il débute. J'ai dit, hein. C'était un, euh, un vrai challenge. Ouais, mais tu oui, moi eh, c'est dur, hein C'est dur. Bon, allez, euh, legeek.tv, ma vie, mon œuvre et toute ma youtubeographie. Bien évidemment, on toutes mes vidéos, mes dernières reviews. Alors, là, j'ai rafraîchi la vignette, elle ne s'affiche pas encore. Elle devrait arriver euh, incessamment sous peu. Voilà. Ou sinon, je regarderai encore pourquoi ça n'a pas marché. Bon. Cette semaine, il n'y a pas eu grand-chose. grand, grand chose. Enfin, il n'y a pas eu ce week-end, parce qu'on s'est vu vendredi, là on se voit, on est mardi, il n'y a pas eu énormément de trucs. La vidéo pour activer Windows 10, alors bien évidemment, on en trouve sur AliExpress, des clés, on en trouve partout, voilà. Mais eux, ils me payent. Eux, <rire> ils me payent pour faire la vidéo. Donc, Et ils me payent bien, voilà. Donc pas bah, bien, c'est pas non plus, encore une fois, c'est pas un mois de salaire, mais ils me donnent un billet, quoi. Donc bon, ils payent correctement, ils voulaient faire de la vidéo. Donc bon, 13 balles, voilà. C'est un peu la participation de chacun. Si vous trouvez moins cher, dites-vous que la différence... Euh elle ne tombe pas dans ma poche, mais bon, voilà. Il n'y a pas d'affiliation, c'est vraiment, euh, quand ils nous payent comme ça, on met le lien, ils se démerdent après. Donc, elle voulait faire une vidéo, euh, ça ne m'a pas pris énormément de temps, parce que c'est simplement euh, faire un... on prend le screenshot et tout, activer Windows, je l'avais déjà fait 10 fois, donc bon, c'est bon maintenant, je ne peux le réactiver à chaque fois, mais euh, voilà, ça permet de, Puis ça permet d'avoir des prix sur les clés. Alors, je ne sais pas, peut-être que ça ne marchera pas pour Windows, mais comme le code promo, il va là pour tout le site, euh, moi, je me suis rendu compte la dernière fois qu'en fait, des Windows n'ont pas rendu tant que ça, mais par contre, ils ont vendu des jeux, ils ont vendu des antivirus, ils ont vendu pas mal de trucs différents avec le code promo. Donc pour eux, ça rentre dans les comptes et ils en ont refait une. Donc euh, tout va bien. Allez, on parlera de la nouveauté de la semaine, puisque Honor... Alors, il y avait une news qui annonçait que Honor pourrait sortir une nouvelle tablette. C'est un peu la tendance, hein, avec le, le travail à la maison et tout, euh, de pro proposer une tablette qui serait la Honor V7, et que ça serait la première tablette avec le Dimensity 1300T, et une rumeur qui a été démentie plus tard par Mediatek en disant « Non !» Non, non, non, non, non, pas du tout. Euh, non, non. <rire> voilà. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est du là ou du cochon Après, on dira bien que Honor, c'est quand même un peu les spécialistes en disant non, mais Honor, on vendra jamais. Puis, entre-temps, ils vendaient et après, ils disent bon, ben, on a vendu. <rire> Donc, là, qu'ils disent non, mais en fait, euh, on n'en a pas alors qu'ils en ont ou que Mediatek. Ou alors qu'ils vont vraiment en avoir un, mais Mediatek leur a bien dit, surtout ne le dites pas. Donc, ils l'ont dit, et Mediatek, non, non, non, non. Et après, ils vont dire, oh, bah qu'on te fait, si. Bon, on verra. Ça permettrait d'avoir peut-être une autre tablette, un autre Challenger. Encore une fois, il y a Xiaomi, qui devrait peut-être le mois prochain présenter sa, sa Mi Pad 5, je crois, de mémoire. Non, Mi Pad 2. Il n'y a pas eu beaucoup de Mi Pad, il y en a eu deux. <rire> je ne sais pas, il y a la nouvelle Mi Pad. Euh, et Honor pourrait arriver aussi dans ce domaine-là. Il y a un gros marché sur la tablette, hein, et on verra ça tout à l'heure avec le, le, le iPad. Intéressant. Une nouvelle qui est intéressante aussi, dont on remerciera M&M's pour son commentaire... Alors, au début, je pensais qu'il me spammait M&M's, parce qu'on a eu des gars comme ça qui faisaient souvent... Qui Alors, enfin, des, des, euh, des boîtes de com qui travaillaient pour des marques et qui venaient mettre des commentaires en disant « Hey, eh, t'as vu la nouvelle machin ?» et tout Alors en fait, c'est simplement pour faire du référencement et du titre. Et au début, je pensais que c'était ça, et les news, je les regardais vite fait, et puis là, je me dit Feiyu Pocket ». C'est vrai qu'on travaillait avec Feiyu quand j'étais en Chine, je me dit oh, Feiyu Pocket 2S ». Et j'ai regardé la news, elle n'était pas facile à trouver, hein. c'est vraiment de la news en loose day comme ça et tout, donc euh, bah, merci parce que vraiment, on était un des premiers à, à taper la news comme ça, en français au moins. Euh, avec une caméra qui serait un caméra avec une gimbal, comme on a pu voir on avait repris dans la news euh, avec la, la DJI Osmo Pocket après il y a eu la Fimipag il y a eu pas mal de modèles comme ça et là en fait, ils se sont dit eux, ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire une tête détachable alors, beaucoup ne vont pas voir énormément l'intérêt mais pour ceux qui font de la vidéo ou qui sont vidéastes c'est vrai que par exemple, si tu veux mettre sur un casque et était, ça faisait surtout partie des arguments comme ça. Tu veux mettre sur un casque, mettre un steadicam sur le côté et tout. Alors que mettre la caméra peut-être euh, ici attachée et mettre juste le steadicam au-dessus, ça peut être pas mal. Ou sur une bagnole. Si tu veux un modèle un peu détachable, tu mets sur l'avant d'un capot d'une bagnole ou sur le dessus ou par exemple sur un skateboard, par exemple, à l'avant et tout. Ça permet d'avoir un appareil qui est plus discret et qui est plus... Alors, c'est vraiment sur un marché de niche. Hein. Là, on est d'accord que ça ne va pas correspondre à tout le monde. Beaucoup vont juste l'utiliser comme un, comme un gimbal. Mais pour d'autres personnes qui voudront soit en mettre en mode selfie, soit, voyez, on va sur les bagnoles ou pour l'attacher et tout, ça peut avoir du sens. Mais encore une fois, c'est vraiment un marché de niche. Et tout le monde ne va pas en avoir besoin, de cette histoire. Hein, parce que, quelque part, on prend la caméra comme ça. C'est vrai que si on la met à plat, avec la tête dessus, ça fait à peu près la blague aussi. Donc, il y a des alternatives. Mais je pense qu'il doit y avoir un, un besoin, de comme ça, de trucs déportés, pour faire une toute petite caméra. Euh, ça peut avoir du sens. Moi, c'est pas trop mon délire. Le prix estimé, on l'a vu sur un site en Chine, à 2350 yuan. Soit 310 euros par taxe. Bon, ça pique un peu, mais en même temps, comme toutes les nouvelles générations, hein, euh, le, le DJI aussi n'était pas donné, c'est une première génération, c'est les premiers à faire ça. Il y a certainement un marché, s'ils le font, il y a certainement un marché et tout. C'est pas trop mon délire, mais voilà. Et on a bien remercié M&M's dans les commentaires. J'espère qu'il il enfin dans le, dans le détail, qu'il aura... On a apprécié la news, donc on apprécie euh, qu'il apprécie qu'on apprécie de m'être apprécié. Voilà. Bon, on parlera également de la review de hier, le Dougie N40, qui était un téléphone pas trop trop mal, avec quand même pas mal de potentiel, mais ce qui était intéressant, c'est surtout le prix. Et il est vrai que au prix où ils l'ont fait, alors les 50 premiers, ont pu le payer 100 dollars. C'était quand même pas mal. Après, il était un petit peu plus cher, il était à 120 dollars, ça fait une centaine d'euros. À une centaine d'euros, il est pas trop trop mal. Alors attention, c'est vrai que certains m'ont fait le commentaire en disant « Ah, oh, mais il y a du Poco maintenant en promo en France et tout. » Alors là, c'est vrai que ça devient compliqué. Hein. C'est que, avant, les téléphones, bon, ils étaient chers et les smartphones chinois arrivaient à tirer un peu les apingles du jeu avec des phones qui étaient pas chers. Mais maintenant, dans pas cher euh, il y a Poco, Realme, Redmi. Redmi euh, il y a quand même pas mal de marques. Donc, il y a pas mal de concurrence. C'est assez tendu. Est-ce qu'ils vont en vendre beaucoup Certainement. Est-ce qu'ils vont en vendre beaucoup en France je ne suis pas convaincu, la vidéo a bien marché parce que vous êtes curieux, vous envie de voir un peu ce qui se fait, à quel prix. Mais voilà, donc euh, il y a un gros potentiel au niveau des caméras. On a vu que la caméra frontale, il y avait vraiment un, un problème où ça arrêtait pas de clignoter, c'était un peu dégueulasse. Mais il y a des bonnes caméras, il y a une très grosse batterie, le téléphone il est intéressant, il y a quand même de la RAM, de la ROM et tout... Pfff avec son arrière en cuir de bouteille et tout, il y, y a quelque chose. Voilà. Ce n'est pas le téléphone idéal, mais encore une fois, ça correspond à une cible de plus en plus. Il hein. y a tellement de, de, de propositions maintenant, ça correspond vraiment à une cible, où certains vont dire, « Ah, ça, ce téléphone-là, il est euh, très très bien pour moi. » Et enfin, on parlera aujourd'hui du test du Xiaomi Dream Z10 Pro. Alors, j'ai mis Xiaomi parce que je suis une petite pute à clic. bien évidemment, C'est pas un Xiaomi, c'est un Dream Z10, mais qui fonctionne avec l'application euh, Mi Home quand même bien bon dream ce qui est bien on est bien copain avec la marque dream donc ça ça fait plaisir on a quasiment tous leurs produits ah il y a un e à dream c'est le dream ah oui c'est dream il y a un e d'accord donc il faut bien que je que je change tous mes titres alors je sais pas si la vidéo j'ai mis un e ou pas non j'ai pas mis de e d'accord bah écoute je vais le faire tout de suite elle m'a pas dit cocotte ça me dérange pas si je le fais tout de suite elle m'a pas dit qu'il y avait un e à dream oui, c'est ça. Dream. Oui, ouais, il y a bien un E à Dream. C'est pour ça. Ce n'est pas une erreur. Non, non, non, non, non, non, non. Ici, je change. Après, je vais oublier. Ici, et dans les, euh, les méta aussi, on va changer. Tac, Dream. Je fais le truc. Hein. <rire> mais je fais le truc en même moment. Mais oui, mais ça me, ça me perturbe. Je vais mettre la vidéo en ligne. Alors, c'est Dream avec un E. Bon, je ferai ça tout à l'heure. Bon, euh, donc, c'est Dream. L'intérêt de cet aspirateur, c'est que, un... Il, il a une puissance d'aspiration de 4000 PA, donc c'est certainement ce qui se fait le mieux dans les robots aspirateurs. Il a vraiment des lidars, donc euh, au niveau de l'aspiration et au niveau de la détection, la vidéo sera relativement flagrante, où on voit bien qu'il va, il tourne, hop, il fait le tour du, du Scooby-Doo. Oui, parce que j'ai un Scooby-Doo à la maison, un chien Scooby-Doo. <rire> je vous laisserai voir la vidéo euh, Il fait le tour du Scooby-Doo et tout Un très très bon aspirateur Et après la station de vidor Genre 800 watts et tout euh, C'est atomique Et vraiment la promo qui sera du 10 au 14 août Est vraiment très très très intéressante voilà. On parlera d'une petite news que j'ai vue ce matin euh, je, je pensais qu'on va la reprendre et tout Mais Apple pourrait sortir un Apple Mini 6 de 8,3 pouces Et je sais pas pour vous Mais alors moi bon, moi j'aime bien les gros téléphones parce qu'il faut que je compense ma petite personnalité J'aime bien les gros téléphones et je ne téléphone jamais. Ou quand je téléphone, j'ai un kit piéton. Quand je sors, je mets dans ma sacoche, j'ai un kit piéton. Donc, euh, si jamais, par miracle, on m'appelle, je décroche. Et je me dis que peut-être qu'une petite tablette ferait mieux, euh, conviendrait mieux à mon utilisation qu'un téléphone. Ou qu'un petit téléphone. J'aimerais bien un gros téléphone, mais bon, après, euh, il y a un gros téléphone. Je téléphone jamais, un téléphone connecté. Donc, une tablette, par exemple, un iPad mini 6 qui serait connecté en 4G... Moi, me suffirait bien, parce que j'appelle jamais. Euh, ou quand j'appelle, bah, du coup, je mets mon kit piéton. Bah, je dis, du coup, voilà, tu as compris. Mais... En parlant du coup J'ai regardé la vidéo La dernière vidéo de Vodka Prod Vodka où il fait le Alors lui il est, du coup Il les enchaîne C'est un toutes les deux phrases hein. <rire> Et un autre aussi Ah mais je vois que Non mais Maintenant je fais attention Vous allez voir Tous les autres youtubeurs, La team du coup Je pense que je peux monter un club hein. on, est, on est vraiment nombreux Bon Et revenons-en Je me dis voilà Une tablette de 8,3 pouces Moi j'avais déjà un 7,2 Ça permettrait de la mettre Dans ma sacoche à chaque fois Parce que je la mets jamais Dans ma poche Je mets toujours dans la sacoche Et garder mon kit piéton Ou mes oreillettes Puis si on m'appelle Je regarde qui m'appelle. Sur la montre, en plus, la montre connectée, je regarde qui m'appelle, je décroche ou je décroche pas. Généralement, je décroche tout le temps et on m'appelle une fois par semaine. Je suis tellement content qu'on m'appelle. Donc, euh, je me dis, ça pourrait, moi, ça, personnellement, je me dis, peut-être que ça pourrait être plus intéressant d'avoir un iPad mini en 8 pouces que d'attendre un prochain, énième gros téléphone. Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Bim, allez, on attaque avec les reviews à venir. Donc la review du jour, c'était bien évidemment le Dream Z10 Pro. Ça, c'est fait, c'est acté. Euh, prochaine review, le Divoom Divoom Pixoo. <rire> 64, euh, un écran de 64x64 /64 qui affiche le bitcoin, le nombre d'abonnés, euh, des trucs, comme ça faire, euh, dis-vous, mais tout. Un produit qui est très sympa, qui est vendu en Kickstarter, qui n'est pas donné donné, malgré tout, mais qui est un produit très très sympa, qui sera disponible à partir du mois d'octobre. Donc on a encore un peu le temps, vous avez un peu le temps d'économiser, ou de vous lancer sur le Kickstarter. Produit sympa qui sera donc pas demain, 28, mais... Euh... quest que je le dit vous, j'ai pas marqué 28, 29, le 29. Le 29, on est pas mal. Ensuite, le, la console rétro gaming que je suis en train de préparer ici, un petit euh, console nuque avec une manette 8 bits d'eau. Euh, 50 000 jeux, je crois. Dedans, 40 000. Euh, un truc de fou. Il y a tellement de jeux que. Mais moi, c'est trop. Là, c'est vraiment trop. Euh, je vais commencer la review aujourd'hui. Je finirai certainement demain, le 28. Je pourrais l'envoyer à la marque. Si elle paye, je pourrais la mettre le 31. Il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Ensuite, il y aura la, la caméra IP, la nouvelle Vacoscam cam qui est rangée là-bas derrière. Une nouvelle caméra IP, vision de nuit, euh, classique. Mais bon, euh, voilà, on prend l'argent. normal. J'ai encore une vidéo avec le Xiaomi G9, l'aspirateur Xiaomi G9, où ils m'ont demandé de faire un test de... On éprouver un peu l'aspirateur. C'est-à-dire on va mettre le, le dawa par terre. Non, ben je mets un bac. On va vraiment le feu par terre. Et on va essayer d'aspirer tout maximum. Quitte à aspirer des vis, des boulons, des épingles, des, des trucs de café, du riz. Voilà, pour essayer de voir un peu le, la puissance de l'aspiration. Euh... Ok, donc ça, c'est DHL. <rire> euh... On va tester un peu toute la puissance d'aspiration et ça fera une vidéo en disant voilà, que vaut le G9 en aspiration Quitte à mettre une caméra à 360, ça va du bac et tout. On va essayer de, j de faire un truc sympa pour la marque, c'était pour le 5. Là c'est pour le 5 août, donc on a un petit peu le temps. Et après il y aura un test d'une balance connectée, c'est la Young euh, Do je crois. <rire> je ne sais pas pourquoi. Mais ça elle est pas mal parce que déjà elle est pas chère. Ensuite il y a le... Elle fait la masse graisseuse, le poids, l'eau. Et euh, par rapport à l'autre que j'avais par exemple la Huawei, elle te donne ta progression. Si tous les jours, tu gagnes du poids ou tu prends du poids. Lui, aujourd'hui, vous avez gagné 300 grammes. Hier, vous avez perdu 300 grammes. Non, non, non. Il y a une courbe comme ça qui est plutôt intéressante. Et au poids que je fais, c'est-à-dire 80 kilos et quelques, là, en ce moment, elle me dit pas que je suis gros. <rire> Pour une fois, elle me dit, voilà, elle me dit, ouais, ça va. Pas non plus... Euh... C'est pas la fête, mais c'est pas, pas la fin non plus. Donc, elle euh, est pas mal. Et après, ben, j'attends pas mal de trucs. J'attends un, ben, un produit DHL là, auquel je dois répondre. Et euh, tout au long de la... On verra. On verra le prochain vendredi. On verra ce qui va arriver d'ici là. Pour l'instant, rien d'incroyable. De... Allez, on parlera de ma nouvelle série Instagram et YouTube. s'appelle « Pas de pitié pour les croissants en Asie ». Oui, on ne à plus Pattaya Thaïlande maintenant, parce que comme ça, ça évite de mettre du référencement. Alors, le but, c'est de tester euh, des croissants divers et variés dans divers endroits, de les goûter de trouver un peu le meilleur croissant de Pattaya. Bien évidemment, on est sur de la, de la première saison. <rire> Premier... Série, saison 1, c'est-à-dire qu'on commence avec les croissants. Beaucoup m'ont dit « Ah, mais pourquoi après tu ne ferais pas les pizzas ?»« oh, Oui, et pourquoi tu ne ferais pas plutôt les Pattaya ?» les Pattaya. Voilà, les meilleures pâtes de Pattaya, euh, ça peut être intéressant de faire des séries comme ça, ou la meilleure bouffe thaïlandaise. Je pense que ça pourra venir, euh, si la série prend bien, parce que j'en fais quand même une par jour sur, euh, sur Instagram, et après, je les compile et je fais un best-of le vendredi sur, euh, sur YouTube, non, le dimanche sur YouTube. Enfin, je compile la semaine et je mets sur YouTube le dimanche, ceux qui veulent regarder sur la télé ou quoi donc est-ce qu'après on pourrait développer de la bouffe et tout oui bien sûr pour l'instant on teste un format et ce qui serait bien c'est si le format pourrait arriver à faire son petit millier de vues par jour dans ce cas je me dirais ah on en ferait déjà certainement peut-être tous les jours et peut-être dé développer euh, essayer de faire des, des spéciales voilà je vais voir je vais voir mais pour l'instant l'émission démarre bien 240, 273, 355, 287, 300, on est sur un bon 300, là on est sur un 500, je ne sais pas pourquoi, ça doit être le, ça vous a, le 400, celle-là, 200, 300, et celle d'hier, 128. Moi je trouve qu'on est plutôt marrant, on est entre 300 et 400 vues par, par émission pour le moment, euh, voilà, et j'ai un peu d'avance et tout va bien. Donc euh, oui, oui, c'est un format qui pourrait facilement évoluer. Euh, qui est pas très compliqué à faire, qui est assez sympathique. J'ai trouvé le bon format avec la caméra 360 et le micro. On a vraiment un son qui est, qui est bien. La vidéo, c'est intéressant, ça permet de filmer pas mal de trucs. Gros potentiel. Moi, je vous dis juste gros potentiel. Je voulais parler tiens d'un commentaire qu'on m'a fait qui je trouvais intéressant, on va dit « ouais, que ça ne marche plus quelle vidéo, on me dit Ouais, euh... quelqu'un bon, que j'ai jamais vu, ça commence dans le premier commentaire Ouais, euh, c'est quoi ces vignettes là avec la gueule que tu fais euh... <rire> C'est peut-être de demeurer... Euh, voilà, donc bah, c'est ce qu'on appelle une vignette putaclic. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est bien évidemment... Alors le but, c'est pas d'en faire trop, mais d'en faire assez pour que des gens qui te connaissent, eux, ils s'en foutent de la vignette, de toute façon, ils vont regarder la vidéo, mais que les gens ne te connaissent pas, regardent la vignette et se disent « Ah C'est intrigant ou « C'est quel produit ?» Donc, ils cliquent et ils regardent. Ce qui permet bah, soit de fédérer de nouveaux ab abonnés, soit de nouveaux clics, soit de nouveaux euh, nouveau tout, quoi. Je, je regardais ça pendant un moment, mais il en fait beaucoup, lui, il en fait énormément, lui. Tout, tous les deux, il y en a deux, trois par jour, je crois, sur les jeux vidéo. Mais voilà, le but, c'est vraiment de faire de la vignette pour que ça soit... Et on voit bien que la chaîne, avec cette nouvelle stratégie qui a été mise en place depuis un petit moment avec Nico, bah, elle prend tout doucement, elle prend des vues, elle prend des abonnés, elle prend... Voilà des commentaires, grâce à vous, elle prend des pouces en l'air. Donc, ben, encore une fois, voilà, il faut, faire ce qui, euh, il faut faire ce qui marche et non pas faire ce qui marche pas. Hein. Ou tenter des choses et ça marche pas. Donc, ben, au bout d'un moment, euh, voilà, on est là pour faire de l'audience aussi. Donc, ça marche plutôt euh, bien. Voilà, donc, la vignette, putaclic. t'as oh, cliqué, je fais des têtes un peu de demeurée. Bah écoute, tant pis, hein. <rire> si t'as cliqué au moins une fois, c'est toujours ça de gagner. Bon, on parlera des films et séries télé. Bim, j'ai fini, bien évidemment, Naked Director. La série euh, d'un réalisateur de porno. C'était pas mal. La fin de la saison 2 est moins... Ah, c'était bah, Malheureusement, c'est basé sur une histoire vraie. Donc c'est surtout, après, c'est la gloire et après, c'est surtout la déchéance. C'était pas mal. C'était assez à la japonaise. Ça veut dire qu'on ne s'attend pas à une fin comme ça. Mais vraiment pas comme ça. Et bon gré, mal gré. Un peu déçu parce qu'on aurait voulu une fin un peu à la Scooby-Doo. Ceux qui ont vu One's World. Et la fin est assez euh, déroutante Et en même temps, il y a une morale à la fin Où, oui, euh, on est au Japon C'est une série japonaise Donc la fin se finit où il y, a un, il y a une punchline à la fin Où tu te dis, ah, oui Et après, eh oui, on est au Japon Et euh, il doit y avoir une morale dans tout ça Et quelque part, c'est pour ça que la série est vraiment bien Déjà, il y a bout de tétons, et japonaise, c'est très très sympa. Moi, j'ai euh, pris, pris beaucoup le plaisir voilà, à regarder ça, donc euh, je vous inviterai à la regarder aussi. Ne regardez pas ni avec vos parents, ni avec vos enfants, hein, bien évidemment, euh... <rire> parce qu'il euh, y a des scènes, euh, ça crie un peu, voilà, c'est caché, mais euh, voilà, c'est comme M6. C'est comme si tu regardais une série rose de M6 pendant des fois, Tu dis, mmm, on voit pas, mais euh, on imagine. Et enfin, mon film de la semaine, enfin du week-end, s'appelle Jolt, un film Amazon Prime, bien évidemment, avec l'actrice qui jouait dans Underworld. Underworld, là, tu es des vampires et tout, ah, elle est badass. Elle était badass dans Underworld, donc du coup, quand elle jouait là-dedans, je me suis dit, ah, elle était quand même badass dans Underworld, donc là, elle devrait être badass aussi. Elle est bien, hein, c'est la femme de mes rêves. Hein, elle, est, euh, elle, est bien, elle est bien gaulée, euh, elle a une personnalité de ouf et tout, euh, elle est parfaite. Elle est parfaite. Bon, le film, il est un peu concon. L'histoire est un peu concon, -con, Le scénario aussi. Mais c'est badass. C'est badass. C'est badass. Elle envoie du steak. C'est assez rigolo. En fait, euh, elle a... c est, c est un... on voit que c'est le début d'une série puisque, en fait, elle a euh, un problème d'adrénaline. Ce qui lui donne, en fait, elle, elle se met ultra euh, grave en colère. Et euh, ça lui fait une poussée d'adrénaline. Ce qui lui donne un peu plus de force et un peu plus de rapidité. Et elle défonce tout. Mais vraiment, elle défonce, tu vois. Et depuis qu'elle est toute petite, donc, ils ont trouvé une solution où il met des électrodes et elle se met des électrodes comme ça, un peu comme, un, comme on met pour autour du cou du chien, pour s'électrifier, pour éviter, pour faire retomber ça. Et on voit, et on voit surtout, sans vouloir vous c'est que, bah, apparemment, ça ne serait pas la seule, il y en aurait d'autres, ça serait des expériences, tu vois. Il y a des trucs comme ça, et ça pourrait être une série, en fait. Hein. Je pense qu'ils pourraient en faire un, et je pense qu'ils ont tenté le truc, et ils pourraient en faire un 2, un 3, et faire dériver ça, et une team, et... Voilà, il y, un... y a presque un... Comment dire Un environnement de super-héros à faire, et Mais c'est bien. Bon, le... C'est badass. Ça claque, on a envie de voir comment ça avance, et tout, parce que c'est badass. Et qu'elle est bien, elle est sympa, et que ça donne envie de voir, et tout. Et j'étais tellement pris dans le feu d'action que j'ai même pas arrivé... j'ai même pas vu arriver le cliffhanger de la fin. Parce qu'à la fin, il y a un cliffhanger, et je ne l'ai même pas vu, parce que je me suis dit, ouais, voilà, c'est ces le truc, c'est le parcours du héros, euh, et, et je même pas vu la fin arriver, et du coup, j'étais bien surpris, et voilà, et ça c'est pas le film de l'année, euh, mais euh, c'était assez intéressant, voilà. Moi, je vous conseille de le regarder, c'est badass, ça claque bien et tout, c'est bien, voilà, j'ai passé un bon moment, euh, je, je vous le conseille aussi. Et enfin, ce week-end, il y avait l'Ultimate Fighting, Vega... Alors, il y avait un, un autre, je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi, il y a... je suis une chaîne YouTube et Instagram, cest le Ricky, Ricky News, je crois. Et ils parlent de... c'est des youtubeurs versus les TikTokers, ils font du combat, pas à main nue, mais c'est un truc aux Émirats, enfin, c'est très... c'est business. Voilà. Même s'il se tape dessus pour de vrai. je J'ai regardé un petit peu, mais la qualité était pourrave. Donc, je préférais l'Ultimate Fighting Vegas 24. C'était pas le meilleur. Hein. Les combats n'étaient pas exceptionnels. J'ai regardé, mais voilà, sans grande conviction. J'ai regardé ça parce que c'est mon petit rendez-vous du dimanche soir. <rire> mon petit rendez-vous euh, fighting du dimanche soir. Mais euh, voilà, c'était pas le, le meilleur du meilleur. Mais euh, c'était bien aussi. Et Félicie aussi Et voilà, et ainsi se terminera ce JT du Geek du 24. Prochain rendez-vous euh, vendredi, je vais dire dimanche. Prochain rendez-vous vendredi pour le prochain JT du Geek. Et on se retrouvera dimanche pour un live bien évidemment entre 11h et midi pour vous. Je vais vous faire un live spécial, euh, j'ai trouvé un sujet trop bien que j'ai envie de traiter, que j'ai envie de parler avec vous, qui va certainement vous intéresser. On va parler de pas mal de choses et tout. Donc, je vais préparer mon script cette semaine. Ça sera un live, bien évidemment. Donc, il y aura un sujet. Et après, il y aura questions, libre réponse, Voilà, comme d'habitude. Et ça permettra de passer un bon moment tous ensemble. Tous ensemble, ouais. <rire> ouais. Voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous une bonne semaine profitez bien de la vie, profitez bien des vacances, bien évidemment, même si nous, on est un peu en mode confiné où on peut juste aller acheter à manger. Bonne journée à tous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe, surtout ceux qui vont mettre un pouce en l'air, bien évidemment, et encore ceux qui vont mettre un commentaire, voilà, double kiff. <rire> Allez, bonne journée à tous et abonnez-vous aux deux chaînes. Bye bye.